Même mis au bout du jour, donc j'ai essayé de mettre... <rire> J'avais quand même fait une diapo sérieuse. <rire> Alors, on est tous conscients ici que les pollinisateurs sont en déclin a de des populations qui sont assez mal menées. On sait que c'est un déclin avéré. Et on a plusieurs études plus qui montrent que à de nombreuses zones en Europe, on a des populations d'insectes euh, qui ont atteint euh, des seuils inférieurs, enfin, insuffisants pour fournir un service de pollinisation qui correspond à la demande estimée des, des grandes pays. Ça se voit particulièrement ici, là où j'étais, en Belgique, où euh, on a clairement, euh, d'après cette étude, un déficit de, de services de pollinisation pour les cultures. En Belgique, il faut quelques chiffres, on a 25% quand même des 330 espèces d'abeilles qui sont en déclin, qui ont des populations qui diminuent, et 41% des 310 espèces de cirque qui sont aussi euh, en déclin. Donc il y a des choses à faire. Alors, les causes du déclin, rapidement, on sait que c'est hyper multifactoriel, hein, on a évidemment le dérèglement climatique, l'utilisation des pesticides, le... Euh, une agriculture hyper intensive, euh, la simplification des, des paysages de agricoles avec la disparition du bocage. Et tout ça, ça entraîne entre autres une diminution des ressources alimentaires. Donc c'est plutôt la, la question que j'ai abordée. Alors heureusement, notre empire, l'UE, euh, essaie de mettre en place des mesures compensatoires, ou théoriquement compensatoires, pour essayer de redorer un peu le blason de l'agriculture actuelle et de reverdir les campagnes en recréant des zones semi-naturelles, des pratiques qui sont censées être plus, euh, plus vertes, et plus respectueuses de l'environnement. Voilà, c'est le petit schéma qui est utilisé en... En Wallonie, pour parler justement de ces, euh, de ces mesures agro-environnementales -clima euh, agro et climatiques, selon ce qui pas, pas mal sur le schéma, il y en a 13 qui sont proposées en Wallonie. Moi, je me suis intéressé à une en particulier les bandes de parcelles aménagées, qui sont déclinées en quatre euh, sous-catégories. Et dans celle-là, moi, je vais vous présenter quelque chose que j'ai fait sur les bandes aménagées pour la faune et les bandes aménagées à fleur des prés, qui sont en fait des bandes de pollinisateurs. Alors, très rapidement, euh, comment elles sont construites Sur les bandes faune. Euh, donc c'est des bandes qui font minimum 200 mètres de long, qui peuvent faire euh, plus d'un plus long que j'avais, c'est 1,5 km. 5. On a une partie refuge qui, on observe, qui est en qui n'est pas du tout travaillée, aucune intervention dessus pendant les 5 ans du contrat, et une partie euh, nourricière qui est semée ou ressemée tous les ans ou tous les 2 ans, sur les mélanges qu'il y a dessus. Et moi, voilà ce que j'ai étudié, on avait un mélange assez simple, euh, sarrasin, facile, euh, Sur les bandes à fleur des prés, donc là, elles sont un peu plus larges, un mètres de large, donc c'est vraiment un type euh, prairie fleurie, donc une base de graminée, avec dedans euh, 10 espèces euh, Fleurs qui sont ajoutées. Euh, donc on sait ce qu'on a semé, mais on ne sait pas ce que ça va donner derrière. Moi j'ai étudié des bandes qui avaient 8 ans déjà, donc qui étaient en place depuis un moment, donc on avait eu le temps d'avoir une, une certaine évolution. Donc du coup, un peu des questions sur ces, sur ces mesures-là. Et quelles espèces sont présentes on qu'on sait ce qu'on a semé, mais on ne sait pas ce qui est arrivé naturellement ou qu'est-ce qu'on y trouve après, après 8 ans d'implantation. Euh, quelles ressources du coup sont produites par ces zones-là pour euh, des insectes euh, Et puis quelle phénologie, à quel moment ça fleurit, à quel moment on produit des ressources et du côté insectes, quels insectes du coup, sont présents sur ces zones-là et qu'est-ce qu'ils viennent utiliser comme ressources Parce que pour l'instant, les seuls critères d'évaluation de ces zones-là, c'est combien il y a de couleurs de fleurs, une, c'est pas top, deux, ça va, trois, c'est bien. Donc c'est un peu simpliste. C'est pour ça qu'on voulait essayer d'avoir un euh, une approche un peu plus complexe sur ces zones-là. Et puis on voulait voir le côté agronomique, quel retour on peut espérer. Donc il nous fallait une grande culture euh, potentiellement entomophile. En Belgique, quand il y a beaucoup de betteraves et de patates, c'est pas évident de trouver quelque chose, il nous restait le colza. Euh, il y avait quand même 12200 hectares en Wallonie, c'est-à-dire la zone où il y avait plus de cultures de colza. Euh, et on trouve quand même pas mal d'articles dans la littérature euh, qui font part d'une certaine dépendance de la culture de colza à colonisation automobile, Parce qu'on trouve que porter des abeilles, permet a augmenté considérablement le rendement dans les études qui 80% de notation du rendement, si on colonise correctement. Donc on disait il y a, a peut-être quelque chose à faire. Donc le colza aussi, on sait que ces études-là sont parfois un peu anciennes, on n'a pas du tout les mêmes variétés, on n'est pas à même le contexte, on a voulu recaler un peu les choses. Donc on s'est posé la question quels sont les réels besoins du colza en service de pollinisation, en, vecteur, en service de vecteur de pollinisation. Euh, donc quels insectes visitent le colza, qu'est-ce qu'on trouve sur les parcelles, dans les parcelles, euh, en, en grande culture conventionnelle classique euh, Combien de fleurs sont visitées, les taux de visite Est-ce qu'on a un déficit de pollinisation ou pas Donc qu'est-ce qu y a besoin de des insectes Et euh, est-ce qu'il y a finalement concurrence ou complémentarité entre ces mesures euh, de bandes aménagées et les euh, parcelles de colza Parce Oui, si on met ça, on va me piquer tous les insectes qui vont sur le colza, c'est une catastrophe euh, on verra qu'il y a de la marge. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme observation concrètement, sur le terrain, au niveau des insectes, sur le cas, on a fait des chronométrages, donc euh, sur un, un des quadrats de, de fleurs, on sait exactement combien il y en a des fleurs, on les insectes qui viennent visiter tout ça. Euh, et puis on a fait aussi des captures au filet euh, sur les bandes, comme ça on a à la fois l'info quelle fleur et quel insecte, donc on a les, les interactions. Et on a regardé aussi, on a regardé à la fin, le contenu des pelotes de pollen des Bourdons, pour avoir une idée un peu plus longue du, euh, de ce qu'ils ont visité, avoir un peu un historique de leur parcours. Au niveau des observations de fleurs, on a regardé la densité et la diversité ce sont les quadrats d'un mètre carré. On faisait tous les 5 mètres sur nos bancs, sur, sur des, des transacts de 100 mètres de long. Et on a mesuré les ressources alimentaires, Alors on a une, des mesures assez simples, euh, quantitatives. Euh, donc pour le le volume de nectar produit et les concentrations de sucre, que je fais comme ça en quantité de sucre produit euh, par jour. Et pour le pollen, là on a mesuré des volumes de pollen produits. Donc on n'a pas été jusqu'au qualitatif exact, la composition précise des pollines. Là, on est déjà resté sur un premier niveau un peu grossier de quantitatif. Alors sur le colza, on a poussé un peu plus la, la biologie, voir un peu à quel point il y avait besoin de, des services de pollinisation. Donc on a travaillé un peu sous serre avec des plantes émasculées, la pollinisation spontanée, la pollinisation manuelle croisée ou, ou autopolinisation Et puis il y a toute une partie au champ, donc autopollinisation manuelle et auto -pollinisation, enfin, pollinisation libre, par celle qu'on a pu faire la, la différence entre les deux, voire un, un déficit de pollinisation. Donc on a testé notre modèle colza, euh, donc là on a regardé un peu les taux de mise à fruits, le nombre de graines par fruit et euh, la, le poids de graines par, euh, par fleur. Donc on a vu qu'entre euh, pollinisation euh, croisée et autopollinisation, on n'avait pas, pas de différence significative, donc on a bien des variétés qui sont auto autocompatibles. Euh, par contre, on a un déficit euh, qu'on voit bien, qui est statistiquement significatif. Euh, entre l'autopolisation spontanée et la sur-pollinisation sur manuelle. Donc on a effectivement besoin d'un vecteur externe de pollinisation euh, pour le colza. Ouf, les variétés ne sont pas encore tout à fait autonomes, on peut encore s'en servir en chambre, en au fait si on a besoin des insectes. Alors les insectes, qu'est-ce qu'on a euh, observé euh, comme insectes euh, sur, nos... sur nos parcelles On a vu sur le colza, alors on a été surpris, on a vu une seule espèce, on a vu uniquement Apis minifera, aucun insecte sauvage, rien du tout. Euh, donc c'était assez désert, assez monospécifique, donc une fleur à un l'insecte, c'est très clair. Euh, et sur les autres, on a quand même un peu plus de choses, parce si on était en zone de grande culture euh, intensive. Euh, sur les bandes à fleurs, on avait en moyenne 23 morphotées, euh, 23, 23 espèces d'insectes par bande, et sur les bandes faunes, 19, avec une grande majorité de diptères euh, et d'hyménoptères. Très peu d'hypédoptères et coléoptères. Alors les grandes espèces, on y compose un peu plus, euh, on voit qu'on a quand même Quelques espèces sont très présentes, hein, normalement les grands classiques sont hyper présents. Euh, ce qu'on juste les 4 plus présents, euh, on obtient euh, 71% des visites qu'on a vues sur les bandes à fleurs et 60% euh, sur les euh, sur des Donc, En Donc cas avec Apis qui est très présente. Euh, bromus lapidarius. ce que j'ai classé dans mouches, c'est toutes les mouches non On Si les moins intéressés, on a juste fait un gros clad de mouches non -sirfidées. Et puis Aristalis tenax. Alors, ce qu'on voit quand même intéressant, c'est que dans les trois espèces qu'on a là, on a des grands pollinisateurs classiques. Donc on peut se dire, on est quand même soutenu ou moins on a attiré des populations qui potentiellement peuvent finalement servir, produire un service de pollinisation qui peut être intéressant. On ouais. a été surpris de voir quand même très, une très faible diversité d'abeilles sauvages hors bourdon. On a vu au total que sept espèces d'abeilles sauvages sur nos bandes de fleurs et 5 sur les bandes de faune. On en a 330 en Belgique. Donc, c'est quand même pas énorme. Et avec très peu d'individus, on a à peine 1% de capture qui étaient des abeilles sauvages. Alors, euh, on avait pas mal d'espèces de cirques, on en avait 27 et 20, et dont 50% d'espèces qui sont à euh, qui peuvent là aussi, on n'a pas regardé ça, mais qui pourraient être intéressantes pour un, un service écosystémique. Par contre, ce qui est chouette à noter, c'est que dans toutes les espèces d'hyménoptères qu'on a vues, on n'a que des espèces d'émergence précoce, donc euh, mars-avril. Donc, il y aurait besoin de ressources assez tôt dans la saison. On va voir ce que ça donne. Quand est-ce qu'on a vu nos insectes sur les bandes euh, ben, Le colza au moment où il était en fleur, hein, après mai, euh, après il n'y avait rien, euh, classique, et euh, sur nos bandes fleurs et de bandes faune, donc à peu près aucune visite au printemps, ça commence un peu en juin, euh, et puis à un pic en juillet, ça redescend hein, en août. Donc on a vu on a le des espèces très communes, euh, potentiellement intéressantes pour un service de pollinisation ou euh, de, de, de gestion des, des ravageurs. Pas d'insectes sauvage sur le colza, uniquement à un pistoniféra et euh, pas d'insectes sur nos parcelles avant euh, juin, juillet, donc un gros, une grosse lacune pour tous les, tous les insectes à précoce alors qu'on sait qu'ils qu étaient forcément Si on fait un point sur les ressources, qu'est-ce qu'on avait en type de quantité de ressources et à quel moment Donc on va commencer juste par les fleurs, c'est quand est-ce qu'on avait les fleurs sur le site, bon, on peut faire pendant la période de floraison, évidemment, hein, tout début du printemps, et on voit par contre que selon nos bandes euh, <coughs> fleurs et, et faunes, on a finalement très peu de choses au printemps, mais ça commence doucement en juin, juillet, août, et puis septembre, on a déjà presque plus rien. Alors, je vous ai mis deux couleurs, en vert c'est tout, c'est l'espèce qu'on a semée, et en orange c'est les espèces spontanées. On voit qu'on a quand même une production assez importante de fleurs par les espèces spontanées qui n'étaient pas dans le mélange, euh, surtout au mois de juin pour les bandes à fleurs. Euh, et si on regarde un peu les densités, on voit que c'est quand même incomparable. Sur le colza, on est autour de 2300 fleurs par mètre carré par jour, les nouvelles fleurs, toujours, euh, alors que sur les, les bandes à fleurs, on n'atteint même pas les 150 on est quand même euh, enfin, presque 20 fois moins une fleur. Donc on a une densité qui est quand même assez peu comparable. Alors sur les bancs de fond, là, on est encore en dessous, on est plutôt autour de 50. Au niveau des principales espèces qu'on a retrouvées, donc colza et non, et que le colza et le colza, c'est vraiment monos spécifique, sur les bancs de fleurie, euh, on avait donc le, repens, le trèfle blanc au printemps, qui n'est pas semé, une est spontané, et puis après on retrouve quelques grandes espèces euh, qui avaient été semées, euh, la le l'oc. carota, euh, le lotus, le, le lotus corniculatus, mmh. Euh, la luzerne, le Dicago sativa et euh, l'Aquilia milfolia. Sur les bandes faunes, pareil, qui fleurissent euh, en été, on voit qu'il y a une complémentarité. Au printemps, on n'a vraiment que le trèfle qui fleurit, enfin, principalement le trèfle qui fleurit, après, y a quand même une complémentarité un peu plus élevée entre les espèces. Sur les bandes faunes, on a euh, eu un gros pic, un peu une surprise, avec euh, le trèfle incarnat, qui vient venir d'une contamination du mélange euh, par exploitant, qui du coup, a fourni énormément de ressources, qui s'avère intéressant. et puis une diversité un peu plus grande sur les bandes de faune, au niveau des familles qui sont au feu, euh, parce qu'on a des autour des, des brassicacées euh, une renouée, qui ne doit pas être très intéressante pour les insectes, mais quand même, est bien présente. Alors, production de nectar, donc uniquement le sucre du nectar. Hein. Euh, donc là, pareil, avec les mêmes couleurs, euh, espèces semées en vert, espèces spontanées euh, en orange. Donc on voit tout de suite sur les bandes de faune, on a quand même une part très importante des espèces spontanées pour la production de nectar. On voit que les les espèces semées sont un peu... ne grand-chose. Donc encore un gros pic en juillet, et pas grand-chose autour. Pareil, si on compare ça à une grande culture, euh, c'est assez peu comparable au niveau des quantités, parce que le, le colza, on arrive à peu près à 700-750 mg de sucre par mètre carré par jour. Euh, sur les bandes à fleurs, au pic, on est à un, à un petit peu plus de 20. Euh, ça fait quand même nettement moins, et si on veut avoir un, un petit quelque chose pour apprécier l'échelle, à piste un individu juste pour survivre. Donc sans compter ce qui est par exemple, la ruche, euh, Enfin, du miel pour le nourrir les larves, elle a besoin de 11 mg par jour. Donc ça veut dire qu'en juin, un mètre carré, c'est déjà pas suffisant. Sans le colza, un mètre carré, en fait, on nourrit pas mal la veille. Donc on a des choses, mais ça reste, reste minime. Alors ça, c'est pas du tout moi, c'est en train de sortir. C'est une, une équipe anglaise qui a regardé un peu la, les productions américaines au niveau des paysages. Donc paysage en grande culture, sans un sans AE particulière. Euh, donc on voit qu'on est sur des productions d'environ 2 à 8 mg par mètre carré par jour, donc un peu plus faible et le paysage que ce qu'on a fait sur nos bandes, mais on va retrouver, je vais en parler, on, trouve mêmes, on retrouve un pic au printemps, qu a, qui correspond un peu aux grandes cultures euh, à fleurs, et un pic en juillet qui correspond aussi au pic qu'on a sur nos bandes. Donc on voit qu'on a des bandes qui, en fait, au niveau phénologie, ne vont pas réussir à apporter des ressources au moment creux dans les paysages, ou des ressources qu'on est dans le paysage. Donc on a des, finalement des mesures qui vont soutenir un peu ce qui se passe déjà, mais qui ne permettent pas de compléter et de, et de suppléer les insectes, là, il y en a pas encore plus besoin. Donc bon, déjà un petit, euh, un petit bébé. Alors comme tout à l'heure, quelles sont les espèces qu qui fournissent le plus de nectar sur nos mélanges Colosa, c'est toujours pareil. Euh, pour les à à fleurs, on a une espèce qui a une grosse dominante, euh, c'est l'enacentauréa euh, jacéa, qui produit la grosse majorité du, du nectar. Donc, il y a une espèce B. Et sur les bandes de faune, là, ça commence à devenir un peu problématique pour les gestionnaires, c'est que nos espèces phares sont les chardons. Circe en C'est elles qui produisent le gros du, du nectar. Enfin, donc là, ils commencent déjà à faire un peu la tête, regarde qu ce qu'on a été fait. <rire> Production de pollen, l'autre source alimentaire qu'on a étudiée. Euh, donc là encore, euh, une part très importante des espèces spontanées sur les bandes de faune, une part plutôt accessoire sur les bandes, bandes fleuries. Et euh, toujours nos mêmes pic en juillet. Et là aussi, des, des productions qui sont assez peu comparables aux, aux grandes cultures, On a parlé, on dépasse les 1100 microlitres de pollen par jour en colza. Là, on est plutôt autour de 50. Donc, c'est assez un peu faible et très peu de choses euh, sur les bandes faunes. Mais, il y a un mais, c'est que si on compare nos bandes fleuries et nos bandes faunes, nos bandes fleuries on a principalement des astéracées qui font du pollen. Donc, il est potentiellement un pollen de moindre qualité pour les insectes, qui peut souvent être déficité en certains acides aminés. Alors que sur nos bancs de faune, on a une diversité un peu plus grande d'espèces qui produisent du pollen. On a des brassicacées, on a des fabacées, pour un pollen de, moins de meilleure qualité. Alors, au niveau des interactions qu'on a vu maintenant les insectes d'un côté, les fleurs de l'autre, qu'est-ce qui s'est passé Alors, sur Colza, euh, son, on a observé 275 visites de fleurs par 100 mètres carrés, par heure. C'est pas grand-chose. Ça nous fait à peine 1,1% des fleurs qui sont visitées par les insectes. Niveau service de pollinisation, on y repassera, c'est pas fabuleux. Mais oui. on a quand même vu un déficit de pollinisation de 21% au niveau de la production de graines. Donc si sur, on surpolise à la main, on a vu une pollinisation qui était moindre en champ. Donc on a une pollinisation qui n'est pas maximale, mais on a peut-être quand même une pollinisation qui est assez optimale parce qu'on est quand même dans la zone de. C'est là où on a les meilleurs rendements en causé au monde. Euh, on dépasse de 5 à 10, à 10 à tôt, les moyennes européennes, on est, on est bien placé. Alors, petit beurre, effectivement on a étudié juste une section de plantes dans notre étude. Or, on sait, il y a une faite d'études qui est en train de sortir, qui montre qu'il y a des mécanismes de compensation qui sont assez fabuleux sur le cosaire, hyper efficaces. Et si on travaille, si on regarde section par section, par contre, ça compense. Si on a plus de fruits, il y a moins de graines. Enfin bref. Et finalement, les rendements, là, là ils n'ont pas, pas pollinisé, pollinisé à 50%, pollinisé à 100%. Donc plus on pollinise, plus on a de nombre de graines par plus on a de on diminue le nombre de fruits. Donc finalement, à la fin, on a des rendements. Là, les sont à peu près similaires. Donc en fait, le cosaire est assez élastique et se débrouille pas mal tout seul. Donc c'est ça la différence entre une position maximale et une pollution optimale, qui peut se Mais bon, c'est quand même une chouette ressource au printemps pour les abeilles, hein. ça leur fait des tonnes de, de, de nectar à pouvoir aller récolter dans la campagne. Alors si on regarde nos bandes à fleurs et nos bandes faules, là on a quand même des taux de visite qui sont nettement supérieurs, on est autour de 11 000, 11 000 5 000 fleurs visitées par 100 mètres carrés par heure, quand même plus coincé il y a même plus de monde. On a 27 espèces florales qui sont visitées sur les bandes, faules, sur les bandes fleurs, on a une diversité qui peut être intéressante, et 24 sur les bandes sur les bandes faune, ça fait un peu plus la moitié de nos espèces qui sont en fleurs sur lesquelles on a vu des insectes. Euh, et puis donc 23 types d'insectes, même par bande, et 19 de l'autre côté. Euh, et donc, la grosse différence entre les deux, c'est que sur les bandes à fleurs, c'est 87% de fleurs visitées qui sont les, les espèces semées, alors que sur les bandes faune, c'est surtout des espèces sauvages, dont les charbons, enfin sauvages spontanés, qui ont été visitées par les insectes. Et toujours pas d'insectes avant-juin, donc un gros déficit de, de ressources printanières. Alors, on a voulu schématiser ça un peu en disant les, ces fameux réseaux d'interaction bipartite qui sont parfois un peu indigestes. Euh, <rire> quoi, il y en a qui a Donc, on a mis les plantes d'un côté, les insectes de l'autre, et on va voir un peu quelques, quelques grandes choses qu'on peut en dire. Alors, si on regarde là, nos, nos espèces semées en vert et spontanées euh, en orange, donc sur les plantes pollinisateurs, au niveau des visites, 87% des visites qu'on a vues ont été faites sur les plantes semées, et sur les plantes faune, c'est l'inverse. 86% des visites qu'on a vues ont été faites sur les plantes spontanées. Si on prend juste nos deux espèces les plus visitées sur chaque bande, sur les bandes fleuries, c'est la Santoria jacea, qui est la plus visitée, qui regroupe 48% des visites, donc à peu près la moitié de ce qui s'est fait sur la bande, c'est sur cette espèce-là, et qui a été visitée, c'est tout ce que j'ai mis en rouge, par 43 espèces d'insectes différents, qui représentent 63% de notre diversité d'insectes. On a 63% d'insectes qu'on a trouvé sur une seule espèce. Et sur les bandes faunes, on a globalement le même schéma, mais avec là, euh, Circium. Euh, qui représente 41% des visites et euh, 67% de la diversité en insectes qu'on a trouvé sur cette espèce là Si on regarde au niveau des espèces euh, spontanées, et bien sur les bandes furie on n'a que 3 espèces d'insectes, les petits trucs en rouge, là, personne ne les voit, qui <rire> ont visité uniquement des espèces euh, spontanées, alors que sur les bandes faune, on a 31 types d'insectes, donc plus de 50% de nos insectes qui n'ont visité que des espèces spontanées. Alors, vous avez parlé de nos bourdons, on a regardé des pelotes de, de pollen, donc ça avez collecté, pour avoir une idée un peu de l'historique de ce qu'ils ont visité. Ça nous permet aussi de voir si on a été chercher des ressources ailleurs, à l'extérieur de nos ventes. Donc, ils en ont collecté un petit peu, mais très peu finalement. On regarde mm -hmm. des chiffres qui sont assez faibles sur le nombre de grains de pollen d'autres espèces qu'on avait. Alors là, on a un bourdon qui avait été uniquement sur un champ de quinoa, qui était à côté, qui était avec des pelotes pleines de quinoa. Donc, on a laissé, mais c'est un peu un cas particulier. Donc, assez peu d'espèces externes aux donc on dit que finalement, où il n'y a vraiment rien au niveau du paysage, Donc s'il y a quand quelques trucs. Euh, où on dit ben finalement sur les bandes les bourdons ont réussi à trouver euh, ce qu'il fallait pour avoir un régime un peu équilibré. On se dit que ce pas trop mal. Euh, au niveau des bandes faunes, on voit que surprenamment, ils ont collecté du pollen principalement sur des espèces semées. Même si ce n'est pas elles les plus visitées, on voit qu'elles sont visitées à prairie, surtout pour le, pour le, pour le pollen. C'est un peu ce que j'ai dit au départ, on a vu qu'on avait des espèces qui étaient plus intéressantes plus au niveau de la qualité du pollen qu'elles produisaient. Alors que si on va sur les bandes euh, faunes, euh, fleurs, pardon, on a une seule espèce... Euh, spontanée qui est principalement visitée, trifolium repens, qui est plus visitée, c'est l'espèce la plus visitée, clairement pour le pollen, euh, qui représente quand même plus de plus de 35% du pollen collecté. Elle est toute seule. Alors c'est pas une espèce semée, donc c'est une espèce qui semble quand même être assez manquante dans le mélange pour fournir un pollen de qualité, et qui confirme effectivement les les, fables, les astéracées qu'on a semées sont probablement pas euh, les plus intéressantes pour fournir une, une, une diète pollinique. La science synthétise un peu tout ça. Colza donc après, il est faible, voire très faible, voire quasi pas du tout besoin de service de pollinisation par les insectes. Il a l'air de bien se débrouiller, parce qu'on a tellement peu d'insectes dessus et des super rendements que ça a l'air de pas trop déranger. Euh, mais quand même, c'est effectivement une source très importante de ressources euh, printanières. Ah, on va faire du nid de colza, les apiculteurs sont rassurés. Euh, et donc sur le point de fleurs et faune, on a vu qu'on pouvait quand même accueillir des insectes, de façon pas bah, si une intéressante que ça, même si on a surtout des insectes très communs, on a du mal après, à avoir des insectes euh, plus spécialisés. C'est bien étonnant, ça peut un mélange qui est assez, assez simplifié. Par contre, absence de ressources florales au printemps, donc peut-être ça pourrait être intéressant d'essayer de compenser avec d'autres éléments du paysage, mais pour ça, il faudrait réussir à avoir des mesures qui sont en synergie les unes des autres, Alors, on a un niveau de complexité politique un peu euh, autre, et on a vu un manque de complémentarité assez important au niveau phénologique avec les ressources du paysage, parce que finalement, on produit des ressources pour le paysage, on produit déjà le plus. Et si on résume un peu nos bandes, globalement, sur les bandes à fleurs, on a une bande à centaurée euh, et à trèfle, donc une espèce semée et une espèce spontanée, alors que sur nos bandes faune, qui paraissaient peut-être plus déséquilibrées au départ, on en fait une complémentarité assez intéressante entre les espèces semées et les espèces spontanées, donc les espèces semées qui produisent plutôt du pollen et les espèces spontanées qui produisent plutôt du nectar. Et donc on a quand même, même si elles sont fléchées elles faune plutôt oiseaux oiseaux herbivores, on a quand même des capacités d'accueil des insectes. Donc ça pourrait être intéressant de proposer aussi ces bandes-là avec un aspect insecte pour montrer qu'on a des choses un peu plus complexes que ce qu'on peut imaginer. Voilà, donc euh, elles ont toujours faim. N'oubliez <rire> <rire> pas, si il des mesures qui sont mises en place, c'est important d'être parfait, il y, a, il y a du boulot. Merci. Merci.